Puis euh, un, un an, un an et demi, là, moi, Olivier, on, on essaie de cheminer de comment, comment notre entreprise devrait grandir, comment notre entreprise devrait être gérée. Puis euh, on a eu plein, plein de, de, de, de rencontres inspirantes dans la dernière année. Puis euh, on vient un peu vous, essayer de vous, vous, témoigner, euh, vous témoigner ça aujourd'hui. Puis on a choisi justement Philippe et Sabine pour nous accompagner dans ce cheminement là. Je sais pas, Olivier, si tu veux, quand tu veux prendre le relais ou tu veux, tu veux, tu veux, tu veux, tu veux... <rires> et est ouais, Tu veux je ouais, tu... Non, mais je peux t'expliquer un peu. Si je trouve qu'il manque quelque chose. Tu sais, veux... <rire> ben, ben, vous, vous nous connaissez un peu. Euh, moi et Olivier, on n'est pas euh, les, les plus grands disciples de, de, de la rigueur ou euh, du contrôle. Puis, euh, notre entreprise a grandi. Là, comme vous voyez, là, si on revient 5 ou 6 ans, ou 7 ans avant, ou même à l'époque, euh, quand il y avait juste AgroÉnergie, euh, Mario Marc-André étaient... Les, les deux seuls collègues qu'on avait puis euh, on était mais là tu voyais que ça grandit puis euh, souvent le réflexe quand une entreprise grandit c'est ok ben là ça prend plus de contrôle plus de euh, tu faut c'est pas dans notre ADN à moi Olivier de, de, de miser sur le contrôle de miser sur justement euh, de fouetter les gens puis on veut pas ça tu sais on veut on veut que les gens a du plaisir à travailler parce que nous, ce qu'on croit profondément, c'est que quand les gens ont du plaisir à, à travailler et à être ensemble, tout le reste suit puis ça devient naturel. Puis euh, euh, dans la dernière année, euh, euh, certains d'entre vous, on, on vous a amené de la lecture sur ce qu'on on appelle l'entreprise libérée. Euh, puis moi, je suis allé à une conférence il y a peut-être un an et demi sur un, un, un mouvement qui se fait un peu partout dans le monde sur la nouvelle façon de gérer les entreprises. Qui est justement de, de, plutôt que de miser sur le contrôle, c'est plutôt de miser sur la confiance. Puis de cette façon-là, ben, on, on, on cède un peu de notre pouvoir. Dans le fond, mon père le on ne veut plus prendre de décision. Je, je, je, je, je, je, je mets ça extrême, mais on, on veut vous laisser le plus en plus place. Puis déjà, déjà, certains d'entre vous le vivent. Souvent, on vous challenge, puis on vous dit ben, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce pour, puis on vous laisse aller parce que, je dis bien souvent, vous attendez après moi puis Olivier, euh, parce que, on, on, un moment donné, il y a une limite au temps et au nombre de décisions qu'on peut prendre, puis aussi, il y a une limite à, je veux dire, on n'est pas, on pas des, des, des, génies là. Euh, les, les décisions qu'on prend, bien souvent, tu sais, je sais pas, que ce soit Mario, Marc André, qui débarque sur mon bureau. Puis il me pose une question, j'ai aucune idée du contexte, puis ça peut être n'importe qui, j'ai aucune idée de la situation, puis vous nous demandez des fois de trancher en une minute une affaire que vous êtes plus intelligent et plus outillé que nous pour prendre la décision. Fait que nous autres, on veut articuler aussi l'esprit le, de la business dans ce sens-là. On veut qu'il y ait des décisions, des initiatives qui se prennent à chaque instant. Et oui, c'est correct qu'on soit consulté, mais il faut que ça se fasse, ça. On, on essaie de travailler dans le même sens. Puis ça va aussi, même, on veut pousser ça plus loin. Même, t'sais, Moi, ultimement, là, t'sais, notre entreprise, il faut qu'elle aille bien, puis si elle va bien, bien moi, moi j'ai envie de partager aussi ce, ce, ces bénéfices-là, euh, autant financiers que tous les, les, les, les avantages. Puis, tu sais, dans le fond, je veux que ça devienne notre, notre entreprise. Ça l'est déjà. Puis, tu sais, aussi, vous allez peut-être vous rendre compte au fil de la, de la démarche qu'on fait aujourd'hui qu'il y a bien des affaires qu'on est déjà là parce que, en ce moment, tu sais, vous vous rendez compte peut-être, le tu sais, nous autres, il n'y a pas de chef vraiment clairement établi, à part peut-être moi et Olivier. Mais tu sais, c'est pas dans notre esprit de vouloir créer une entreprise pyramidale. Puis, euh, fait on veut, on veut euh, justement amener ça. Là, j'ai pas mal tout dit. <rire> <rire> je pense que tu as tout dit, mais moi, je vais juste une ouais, chose qui peut des fois paraître. Euh, ben, c'est je pourrais ne pas le dire, mais je vais le dire. C'est, euh, le but ultime personnel pour ma part d'aller euh, faire ça, c'est de, oui, nous, ben je vais le dire clairement, c'est carrément de travailler moins. J'aime travailler, OK? Mais t'sais, en prenant tout le temps toutes les décisions et tout, puis ça peut avoir l'air euh, de ne pas vouloir travailler, mais j'adore travailler et je vais continuer à travailler. Mais de déléguer comme ça à tous et chacun, c'est sûr que ça fait que la charge de travail devrait s'en suivre diminuer ou égaliser ou t'sais, en, en, entre le groupe, là, dans le fond. Puis tu euh, j'adore être au travail, mais t'sais, on a tous chacun des vies, on a tous chacun des projets, c'est important de pouvoir les réaliser. Puis euh, je pense qu'avec un, un format comme ça, tu sais, ça, ça, ça peut ça aider. D'autres, on veut travailler moins, puis on veut que vous travailliez plus. C'est <cười> pas, pas vrai. C'est pas C'est pas, pas, pas ça. L'idée, c'est que. J'ai dit égale, <rire> tout le <une> monde. OK N'ayez-moi. N'ayez-moi si je veux pas autant. Non, mais non, mais. Non, non, mais non, l'idée, c'est qu'on veut bénéficier de l'intelligence collective parce que vous avez tout un cerveau qui, à certains égards, vous avez tous des, des, des, des, des outils qui sont peut-être euh, supérieurs à nos propres, à, notre propre, à nos propres, euh, disons, euh, forces. Puis, ensemble, on est beaucoup plus fort Puis, il faut miser justement sur les forces de chacun d'entre nous. Moi, j'ai mes forces. Olivier, j'ai des J'ai des faiblesses. Puis, c'est de savoir aussi les reconnaître. Tu sais, reconnaître c'est quoi les forces et les faiblesses de chacun. Puis, tu je suis allé à une formation euh, il y a quelques mois. Puis, Souvent, on a tendance à vouloir euh, focusser sur les faiblesses de quelqu'un pour les améliorer. Pis, euh, mais tu je sais pas si, est-ce que quelqu'un chez vous qui a déjà réussi à corriger les faiblesses de quelqu'un et ça a fonctionné? Euh, personnellement, moi, je n'ai jamais, jamais vu personne réussir à faire ça. Je veux dire, moi, je suis fondamentalement une personne pas hyper organisée. Je travaille fort là-dessus, mais ce n'est pas ma plus grande force. Par contre, je suis une personne très créative Puis, j'ai plein d'idées. Ça, c'est. Et j'ai d'autres qualités. Mais c'est beaucoup plus enrichissant de travailler sur les forces des gens parce que ça va nous amener beaucoup plus loin que de vouloir corriger les faiblesses des gens. C'est sûr qu'à un certain moment, il faut qu'on apprenne à travailler sur certains points, mais, mais c'est miser sur, sur notre, notre, notre, justement les, les atouts que chacun d'entre nous on a. Euh, ça, c'est les grandes lignes. Mais l'idée, c'est tout ça, c'est un cheminement qu'on va démarrer aujourd'hui. On veut essayer de libérer cette, cette démarche-là Philippe et Sabine vont nous en, vont vous vous aligner. Ça ne veut, veut pas dire là, on, on vous donne la business, puis on part pour un an, euh, puis vous faites bien ce vous que vous voulez avec ça. Mais l'idée, c'est de mettre, mettre des balises, mais qui vont vous donner la liberté, <rire> la liberté de prendre les décisions et d'avancer. Parce que si tout le monde veut avancer, c'est clair qu'on va continuer de grandir, et toutes nos conditions personnelles et collectives vont s'améliorer. On est sur la bonne voie, on a. On, on, on, mais sûr. Je ne sais pas ça, si ça, ça fait. Je pense qu'il y a un manque. Un peu. Ouais, non, non, c'est <rire> ouais. ouais. ouais. ben moi, moi, j'ai dit un peu, ben, il a, il a traversé tout. Euh, L'idée, c'est ça, c'est de bénéficier de, de tout le monde, dans le fond. C'est que tu sais, souvent c'est la même chose, dans le fond, c'est de dire tout le monde a une bonne tête, tout le monde est dans son domaine. Puis tu sais, des fois, on ne l'utilise pas à son plein à son plein potentiel. Puis aussi, c'est de ramener, tu sais, souvent, le, ramener l'aspect collectif de la chose. Tu sais, des fois, euh, euh, l'entreprise le, traditionnelle, c'est de travailler pour le boss. Bah, le boss ne sera pas content si je fais ci ou je fais ça. C'est pas ça. Là, maintenant, c'est de ramener ça au groupe. Tu sais, on, on, on a, on a une, chacun d'entre nous, on a une, euh, comme une responsabilité face aux autres qui sont là. Parce que si nous, on travaille pas tous dans le même sens, ben, c'est pas juste moi et Olivier qui est pénalisé, c'est l'ensemble de la gang. et si on, on, on finit par comprendre ça, ben, on va tous travailler dans la même direction. C'est un peu cet esprit-là qu'on qu qu veut amener. Puis je vais laisser peut-être la parole à mon professionnel pour, pour continuer la. la la discussion. Fait que, voilà, merci d'être là ce matin. Merci. Euh, ça peut paraître peut-être un peu ésotérique, là mais on va mettre de la clarté dans, dans tout ça au fil des, des, des prochaines heures et la prochaine, des prochains mois. Voilà. Merci, merci beaucoup. Merci.